Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre l'équation trigonométrique suivante. Résoudre dans R l'équation 2 sin au carré de x moins 3 sin de x plus 1 est égal à 0. Si on pose x est égal à sinus de x, alors l'équation 2 sin au carré de x moins 3 sin de x plus 1 est égal à 0 s'écrit sous la forme 2x2-3x plus 1 est égal à 0 avec x est compris entre moins 1 et 1 tout simplement car on a x est égal à sin x et on sait très bien que la fonction sin x elle est comprise entre moins 1 et 1. L'équation 2x2-3x plus 1 est égal à 0 c'est une équation dit second degré. Donc, nous savons alors comment résoudre une équation du second degré ax au carré plus bx plus c est égal à 0, en utilisant le discriminant, delta. On a delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc, si on trouve que delta est strictement positif, on a deux solutions distinctes pour l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Si delta est égal à 0, on a une solution double pour l'équation ax2 plus bx plus c est égal à 0. Si delta est strictement inférieur à 0, l'équation ax2 plus bx plus c est égal à 0 n'a pas de solution. Dans notre cas, on a a est égal à 2, b est égal à moins 3, et c est égal à 1. Donc, delta est égal à moins 3 au carré, moins 4 fois 2 fois 1. Donc, moins 3 au carré, c'est 9. 4 fois 2 fois 1, c'est 8. Donc, 9 moins 8 est égal à 1. Donc, delta est strictement positif. On a donc deux solutions pour notre équation. Alors, grand X1 est égal à 3 plus 1 sur 4 est égal à 1, et grand X2 est égal à 3 moins 1 sur 4, est égal à 1 demi. On trouve que grand X1 et grand X2, deux valeurs comprises entre moins 1 et 1, donc on continue à résoudre notre équation. Et si on a trouvé grand X1 et grand X2 ne sont pas des valeurs comprises entre moins 1 et 1, on dit tout simplement que notre équation 2x au carré moins 3x plus 1 est égal à 0 n'a pas de solution dans R. Donc on continue la résolution de notre équation. On a grand x égale à sinus de x. On écrit grand x1 est égal à sinus de petit x1 est égal à 1. Et grand x2 est égal à sin de petit x2 est égal à demi. Sur le cercle trigonométrique, on trouve sinus de la seule valeur principale de l'abscisse curviline qui donne 1, c'est pi sur 2. Donc, sinus de x, sinus de petit x1, est égal à 1, implique que sinus de petit x1, est égal à sinus de pi sur 2, implique que petit x1, est égal à pi sur 2, plus k fois 2p. Avec k est un entier relatif. Par contre, pour sinus de petit x2, y 1 1,5, il y a deux axis curvilines principales qui donnent sinus de petit x2, y 1 1,5. Sans pi sur 6 et pi moins pi sur 6 qui est 5pi sur 6. Donc, sinus de petit x2, 1 1 1,5, implique sinus de petit x2 est égal à sinus de pi sur 6 ou sinus de petit x2 est égal à sinus de 5pi sur 6. Donc donc petit x2 est égal à pi sur 6 plus k fois 2pi ou petit x2 est égal à 5pi sur 6 plus k fois 2pi avec k est un entier relatif. Alors, l'ensemble de solutions de cette équation est eh bien grand S est égal à pi sur 2 plus k le nombre de tours fois 2pi, pi sur 6 plus k le nombre de tours fois 2pi, et 5pi sur 6 plus k le nombre de tours fois 2pi, tel que k est un entier relatif.